Salut à toutes et à tous j'espère que vous avez tous magnifique bonjour pour une vidéo de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis on se retrouve encore pour crafter la foutue eau à 280 millions Cette fois-ci je vais pas faire la même erreur que j'ai fait la dernière fois les gars comme on peut voir je vais prendre pas d'inventaire Donc on en a besoin de 256 au total et 256 ça vaut 230 millions les amis et j'ai réussi à les racheter les amis, je vais pas vous mentir, ça m'a coûté très cher comme on peut voir. 55 millions, 55 millions. Ça m'a coûté encore un autre 50 millions quelque part avant aussi. Bref, les gars, c'était le bordel. J'ai dû payer 200 millions presque pour mon erreur de grosse merde. Euh, attendez, si on regarde ici dans mes intérêts, comme on peut voir, euh, moins 55 millions, j'en ai acheté. Euh, moins 72, moins 25. Oh, c'était le bordel. Donc, ça nous a coûté au final, ça nous a coûté masse de thunes quoi. Donc 200 millions, mais c'est l'heure de le faire. Je vais quand même regarder vite fait si on veut faire un buy instant. Euh... Maintenant, ça vaut combien Ça vaut 224 millions. Donc on va dire que... On a payé beaucoup plus que ça, les amis. <rire> on a payé beaucoup plus que ça. J'en ai 5 en plus. Ok, ça... Attends, je vais juste déposer ceux-là. Hein. Je vais voir pour peut-être vendre ce, ce 5-là pour... Ça me fait 4 millions. Donc, euh, on va voir si on est capable de les vendre. Et je vais continuer à les farmer quand même. Ça vaut quand même pas mal cher. Mais, let's go, les gars. Crafter cette forking ou que j'ai fait de la merde dans ma dernière vidéo et que vous avez tous bien rigolé de moi. Et euh, je vais vous expliquer ensuite pourquoi cet item est super rare et super dur à avoir. Vous êtes prêts C'est parti, les amis. Et voilà. 61 millions de trucs dessus. Et on a enfin une des ou les plus chères du jeu. Oh là là là, je vais regarder avec le bot juste un instant maintenant. Euh, je vais aller regarder avec un bot combien ça vaut. Mais avant qu'on fasse ça, on va s'acheter. On a encore 12 millions. Oh, c'est parfait ça. 12 millions. On va se prendre un petit super compacteur. En plus, c'est Paul Le Maire en ce moment. Donc je crois que les compacteurs ils sont un peu moins chers que d'habitude. sont à 4,8. Donc euh, ouais, on a sauvé un peu d'argent. 200 000 de euh, trucs sauvés. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est parti, let's go, elle est en mythique maintenant, et on l'a enfin fait les amis. 48 millions de ou récoltés avec, et ça fait en sorte qu'elle euh, est en légenderie. Euh, C'est l'item qu'on a le plus utilisé moi et Nathan dernièrement, si on regarde la collection de blé. Euh, blé, blé, blé, on peut voir ici 10 millions pour ma part, et 6 millions pour la part de Nathan, sauf qu'il faut savoir que quand on est en coop les amis... Euh, pour le nombre de gens que vous avez dans votre coop, donc nous vous voyez on est 2, 4, 6, donc ça fait à chaque 6 que vous récoltez, ça en vous donne un. donc en soit j'ai 60 millions et Nathan il en a euh, 6 plus 6, 6 fois 6, enfin, je sais pas exactement mais en gros voilà, quoi. en gros j'ai récolté 60 millions de blé mais vu que les, les collections ça compte un peu mal vu qu'on est beaucoup dans notre coop mais ils ont dit normalement que normalement bientôt on va pouvoir supprimer les gens de notre coop donc en faisant, euh, attends c'est quoi, on m'avait dit ouais, en faisant ça, on va pouvoir kicker les joueurs parce que là si on regarde dans les historiques, ils apparaissent encore malheureusement, même si leur profil Soit délité ou soit kick, on n'arrive toujours pas à les retirer de notre île niveau des euh, des collections et tous ces conneries là. Ça devrait être fixe bientôt. Mini-Clue n'a pas cité un spoil donc voilà. Maintenant, on va aller euh, en bas. On va regarder, on va aller farmer ça en bas, voir combien ça de blé ça nous récolte un truc. Donc, on va pas prendre d'autres euh, items comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo pour faire le bug pour avoir plus de, de farming euh, fortune. On va juste essayer d'y aller avec un truc comme ça et pas de éléphant pète. Donc, on en a récupéré combien J'en avais combien Ça en récupère combien 11 par truc. Ce qui est quand même incroyable. Hein. Euh, un truc, c'est 11. 6. Ah non. 6. Là, on en a récupéré combien 6. What Ça veut dire que c'est incroyable. Combien qu'on en récupère avec un éléphant et tout Attendez, on va mettre un éléphant, par exemple. Vas-y. Euh, attends, on va juste clear tout ce qu'on a récupéré ici. Voilà. Ok. Et si on fait ça avec un éléphant, on en récupère. Wapidou, ou vite. Ah ouais, ça va vite alors. C'est-à-dire qu'en faisant le champ complet ici, on peut avoir, à la place d'avoir euh, 24 tilts, on en aura à peu près 28, je dirais. En faisant tout ce champ-là. Oh là là là là, les gars, c'est bien ça. Je sais qu'il y a des champs, des trucs, des façons plus euh, efficaces d'avoir du blé, mais pour nous, c'est la façon qu'on utilise les gars et ça nous suffit amplement. Oh, je suis vraiment content qu'on a enfin réussi à l'avoir, les gars. Si vous ne savez pas à quel point euh, j'avais le somme dans ma dernière vidéo, les gars, c'était un truc de ouf euh, d'avoir euh, fait une, cette grosse connerie-là. j'ai vraiment pas fait exprès. Et euh, bon, je suis vraiment content qu'enfin on puisse avoir cette oula. là Donc, euh, c'est cool. On est bientôt euh, farming euh, 50, je crois. On est combien On est 55, donc euh, je vais farmer un peu et je vous reprends quand, quand je passe euh, 57. Euh, et je pense que j'aurai des contests euh, à récupérer Je vais vous montrer tout ça J'ai plein de contests à récupérer sûrement. Donc on va voir ça Mais je vous reprends lorsque je suis farming 56 Je crois que ça s'appelle ouais. voilà, à tout de suite les amis Okie okay, dokie okay, boys and girls Je suis enfin farming euh, de niveau 56 Avec 200 000 de plus Je suis un professionnel Mais il y avait un concours Donc je voulais faire le concours avant de terminer Est-ce qu'on a vendu des items Non, hop, c'est pas ça que je voulais voir C'était ici, j'ai mis mes hiltes en vente J'en ai fait deux euh, donc ouais, pas tellement bon en fait hein. On a quand même 7 millions de coins On est vraiment un mec de type riche Et euh, aussi j'ai up euh, mon éléphant au niveau 100 Donc j'ai maintenant l'éléphant rouge Et l'éléphant vert Et je suis en train de terminer ma bille euh, Et là ensuite on va terminer le check on Et ensuite on a J'ai mis un, sur le black cat un peu aussi On fera sûrement le black cat à, à ça Comme j'ai la flemme de up tous les pets euh, Un par un quoi Donc voilà, on va aller juste voir vite fait euh, au spawn les médailles d'or Vu que le, la concours est terminée. Vous allez voir que j'ai pas mal fait de concours de blé Dernièrement <rire> Comme vous pouvez voir les gars j'ai fait quelques concours Il y en a que je me suis connecté en plein milieu comme lui euh, Ici je me suis connecté j'étais en plein milieu Du concours donc euh, après les games Valorant je, me, je venais faire les concours et tout donc Comme euh, on peut voir C'est pas tout à la suite il hein. y en a quelques-uns c'est à la suite Comme je passé des heures à farmer Mais bon voilà ça nous fera un total de On va regarder après Mais je pense qu'on devrait être dans la trentaine de médailles d'or normalement hein. C'est quand même pas mal cool. Et on a un total de 31 médailles d'or, ce qui est quand même vachement cool. Et si je regarde en haut, je crois que j'ai toutes les upgrades de fait. Euh, ouais, ça, c'est pas les upgrades. Et on peut voir, j'ai déjà les 10 niveaux. Et euh, mon boost de farming, il est déjà à 30 de plus. Donc, euh, on peut rien faire de plus avec ça, à part euh, les échanger, quoi. Donc, euh, on va prendre des tickets euh, de Jacob, les gars, et on va les, euh, les vendre, hein. C'est la seule chose qu'on peut euh, faire pour l'instant. Et combien ça vaut tout ça On en a pour 3 millions de tickets... Euh, donc let's go vendre 3 millions de tickets les amis Hop, pirou, pirou Donc voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a fait plaisir Si c'est le cas les gars, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu Et n'oubliez pas que euh, de rejoindre mon Discord euh, dans la description Pour pouvoir courir la chance de gagner euh, des coins et des trucs comme ça On en fait plein de giveaways tout le temps Donc euh, soyez actifs sur le Discord pour être au courant de tout ce qui se passe Sur ce, moi je vous dis à bientôt C'était Icons et à la prochaine mes chers amis Ciao, ciao